Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voici à la quatrième, quatrième épisode de cette série de 4 vidéos où justement on t'explique avec Pierre. Bonjour Pierre, comment vas-tu Très bien, très bien. Donc je ne te présente plus Pierre qui est, qui est mon fils et qui tout simplement eh bien, a lancé sa première sous-location à 18 ans. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'idée de décomposer eh bien, tout simplement le processus de mise en place de cette sous-location en série de quatre vidéos. Donc là, c'est la toute dernière. Et dans cette vidéo, eh bien, tout simplement, on va aborder les chiffres. On va te donner un petit peu une conclusion. On va aussi te donner nos recommandations, bien évidemment. Et si tu n'avais pas vu les trois précédentes vidéos, je t'invite franchement à retrouver sur cette playlist eh bien, les vidéos précédentes qui vont te permettre à toi aussi eh bien, de pouvoir lancer une sous-location dans ta ville. Donc du coup, eh bien, dans cette vidéo, eh bien, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un bouton « S'abonner ». Ça te permettra de recevoir deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement bah, de sous-location, je te parle de business de conciergerie d'appartement, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement aussi eh bien, dans l'immobilier, mais aussi d'investissement en bourse puisque je publie également des vidéos toutes les semaines sur cette chaîne YouTube, donc invite, je t'invite vraiment à t'abonner dès maintenant. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te lancer dans la sous-location, si tu as suivi ces trois précédentes vidéos qui t'ont fait comprendre eh bien, que c'était réellement possible, qu'on pouvait réellement gagner de l'argent en partant de, de vraiment de zéro ou du moins euh, presque zéro sur la sous-location, eh je t'invite à récupérer une formation totalement gratuite qui est disponible dans la partie description, tu déroules tout en bas. Donc aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, la quatrième, et là bien évidemment, on va parler un petit peu plus chiffres avec Pierre. Euh, donc on s'était arrêté dans la troisième vidéo, on s'était arrêté eh bien tout simplement à l'ameublement. On avait meubler l'appartement, on avait fait le choix eh bien, de, de prendre un... Alors c'était même pas un appartement, c'était une maison. Mmh. Euh, on avait fait le choix eh bien, de meubler cette maison. Ensuite, on avait automatisé et donc on a créé l'annonce. Donc l'annonce, on l'a créée sur Airbnb, on n'a même pas créé sur Booking. Non. Hein. Non. Euh, je vais te laisser un peu expliquer tout ça. Et du coup, eh bien, ça a été très vite. Pierre, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu quest ce qui s'est passé juste après la mise en ligne eh bien, de cette annonce sur Airbnb. Alors bah du coup moi pour la petite anecdote je stressais un peu au début parce que bah comme on venait juste de la lancer bah toutes les, toutes les heures j'étais sur, sur Airbnb pour voir si on avait pris des nouvelles réservations donc après à chaque fois je venais de voir est-ce que c'est est bizarre etc donc tu me disais bah non c'est bon c'est les premiers jours donc c'est normal donc euh, au final bah au bout de 4 jours là on a commencé à avoir notre première réservation donc, une bonne réservation. Donc là, du coup, j'étais contente. Euh, et après, bah, euh, au fur et à mesure, bah, tous, les, tous les jours, à peu près, on avait des réservations qui tombaient. Donc, euh, voilà. Je... Peut-être tu veux savoir d'autres choses Oui, bien évidemment. On va rentrer plus dans le détail. Donc, du coup, on a pris une première réservation au bout de quatre jours. Ça a été euh, très rapide. Euh, au niveau des prix, comment tu as, as pu déterminer les prix comment, comment tu t'y es pris Alors, du coup, dans une précédente vidéo, on, on vous a évoqué l'application RDNA, enfin le site RDNA. Du coup, moi, ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai été sur, sur RDNA, donc j'ai évalué à peu près combien on devrait mettre la nuit, par, par mois, mensuel, annuel, etc. Et euh, je me suis aussi aidé des autres, des autres annonces. Donc j'étais sur les autres annonces et j'ai regardé bah, les prix que eux mettaient, le nombre de chambres, ce qui... Ce qui nous valait un peu. Donc, euh, il faut savoir que voilà. Et, euh, et après, bah, c'est comme ça. Moi, j'ai commencé à faire les prix. Donc, au début, on n'a pas mis super cher parce que quand on, on est, on commence à être haute et qu'on est nouveau sur Airbnb avec un nouveau compte. Eh bien, on n'apparaît pas forcément dans le top, euh, dans directement. Du coup, bah moi, euh, au début, on a mis des prix qui, qui étaient vraiment peu chers, quoi, pour pour la maison. Et au fur et à mesure, bah, dès que les réservations commençaient à se prendre, eh ben, on, on augmentait les prix, quoi. Alors justement, on va aussi, et on va, on va parler des chiffres dans quelques instants, euh, bien évidemment Pierre, euh, mais là en fait je voudrais revenir, alors déjà sur le fait qu'on a utilisé aussi des, des techniques pour euh, bah, mieux référencer l'annonce, alors on ne va pas pouvoir en parler là dans cette vidéo, parce que c'est assez long quand même. Bah, ça prend, bah, pour moi ça prend beaucoup trop de temps, il y a plein de choses à savoir, plein de petites astuces qui, bah, que toi tu m'as données et que j'ai retrouvé même tout seul dans la formation, qui sont beaucoup trop longues à expliquer là, et, et voilà. mais euh, qui m'ont bien servi pour le coup. Pour les prix du coup voilà, donc pour les prix, mais aussi pour le, le référencement euh, que moi, j'avais mis en place pour t'aider justement à, à faire en sorte que tu ressortes mieux et que tu ailles tout de suite chercher des réservations très rapidement. Euh, voilà, donc ça, c'était une première chose. Ensuite, euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu t'es mis sur d'autres plateformes autres que Airbnb euh, ben et eh bien non hmm pour l'instant on est resté est question, Pierre, su... oui non pour <rire> l'instant on est resté sur Airbnb parce que même si bah, après c'est mon avis hein, on peut la mettre sur d'autres sur d'autres sites mais euh, quand on quand on cherche un appartement ou quelque chose comme ça pour une courte durée la première chose qu'on fait c'est qu'on dit Airbnb et pour un Airbnb on le conçoit sous on prend souvent comme un appartement et non pas comme liste internet Demain, on dit « Oh bah tiens, je vais me louer un Airbnb. » On dit pas « Je vais aller sur l'application Airbnb. » On ne dit pas « Par exemple, Booking. » On dit pas « Je vais me prendre un booking. Mmh. » Du coup, bah... Pour moi, non, c'est pas très pertinent. Ça peut se faire, mais les dates, au final, euh, si quelqu'un prend une date sur Airbnb, on ne pourra pas la prendre sur euh, Booking. Voilà. Ce que je dis souvent, c'est qu'à euh, partir du moment où vous avez choisi une plateforme, faites-le bien, faites-le à fond. Ce que beaucoup de personnes vous diront qu'ils prennent que des réservations, par exemple, sur Booking, mais c'est parce qu'ils ont forcément fait quelque chose qui fait qu'ils ont favorisé à un moment donné plus cette plateforme qu'une autre. Et donc, ils vont chercher naturellement plus de réservations sur sur Booking, nous, on a fait le choix de faire que du Airbnb. Alors, effectivement, il peut arriver dans certains cas euh, où effectivement les deux, euh, les, les, les deux, qu on, qu on, en fait, euh, enfin, les, les deux euh, euh, en complément, euh, ne sont pas du, c'est assez pertinent. Mais en règle générale, moi, vous le savez, si vous me suivez sur sur sur YouTube, vous le savez, je fais. 95% du temps euh, du Airbnb. Euh, le reste du temps, euh, c'est même pas du booking, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt de la réservation en direct. Alors euh, effectivement, quand j'ai 95, c'est parce que je me donne un tout petit peu de, de marge par rapport à, à booking. Mais si je fais réellement entre réservation directe et réservation sur Airbnb, aujourd'hui, on est à peu près à 60, 40, 70, 30, à peu près, hein, pour vous dire. Par contre, c'est vrai que booking, on l'a sur quelques annonces mais parce que c'est un historique, on a récupéré des annonces, enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, nous, on a fait le choix d'être plutôt sur Airbnb, et on le voit bien, ça se passe très très bien. Euh, si à un moment donné, on était un petit peu en peine de réservation ou autre, effectivement, je pense qu'on irait euh, aussi euh, chercher sur d'autres plateformes. Mais je vois vraiment pas l'intérêt. Sachez aussi que de plus en plus, euh, les plateformes euh, vérifient euh, si justement vous jouez que la carte, euh, par exemple, Airbnb, ou si vous en jouez d'autres. Et ça, ça va peser dans, dans, dans le scoring. Donc ça, n'oubliez pas. Euh, ok, donc, du coup, toi, tu as, as fait ce choix-là et moi, c'est ce que je, je recommande aussi. Après, chacun fait comme il veut, bien évidemment, et certains me diront, et vous mettrez dans la partie commentaire, Sébastien, je prends plus de réservations sur Booking, Sébastien, je fais un peu les deux. Mais généralement, regardez bien, quand une personne prend des réservations sur Booking, eh bien, généralement, il a beaucoup plus de réservations sur Booking que sur Airbnb. Et à l'inverse aussi. Donc, il n'y a pas un 50-50, généralement, il y en a plus une qui ressort que l'autre pour des raisons, comme je vous le disais, qui sont généralement liées au paramétrage de votre compte, à la stratégie de pricing que vous avez mis en place et qui va favoriser, à mon sens, beaucoup plus une plateforme qu'une autre. Voilà. Parenthèse refermée. Euh, donc du coup, euh, on a pris, c'est vrai, très rapidement des réservations. Donc pour le mois de novembre, on a lancé donc, la première semaine de novembre, enfin la deuxième même. Ouais, c'est ça. C'est ça, moi, qui me faisait un peu peur. C'est parce que comme on avait expliqué dans les précédentes vidéos, on a, nous, on avait demandé euh, trois semaines et un mois pour pouvoir aménager. Et euh, on avait un peu tardé. On avait un peu tardé à finir, donc on arrivait directement dans le mois de novembre. On avait déjà, un peu, on avait déjà été un peu sur quelques jours du mois de novembre, on payait déjà. Donc moi, ça, ça me faisait un peu stresser. Je me suis dit, ça se trouve, le premier mois, bah, on ne va pas réussir à rembourser le loyer qu'on a déjà pris, etc. Au final, bah, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, au final, ça s'est plutôt bien passé. Donc des réservations sur le mois de novembre. On a pris, tu as pris des réservations aussi sur le mois de, de, bah, de, le mois de décembre. Hein. Donc là, au moment où on vous tourne cette vidéo, on est le 1er décembre, donc euh, en tout début de mois et on a déjà un calendrier qui commence à bien se remplir. Alors vous le savez, aujourd'hui, la tendance de réservation, c'est plutôt du last minute. C'est-à-dire que de plus en plus, les réservations se font quand même, euh, on va dire, en dernière minute. Mais nous, dans cette maison, c'est comme une configuration avec beaucoup de couchage. Généralement, par contre, la tendance sur ces maisons-là se fait plutôt à l'avance. Il y a des réservations dernière minute, mais généralement, vu qu'on est sur un schéma beaucoup plus de couchage, généralement, c'est des groupes et donc, si vous voulez, la stratégie est un peu différente. Les réservations se prennent un peu plus à l'avance que si c'était par exemple un studio. Oui, non, c'est juste pour rajouter ce que tu as dit. C'est un gros, bah, ils vont prévoir à l'avance ce qu'ils vont faire, donc ils ne vont pas tous se dire au dernier moment. Bon, bon, on va là. Du coup, ils vont souvent directement, euh, mmh. contrairement à un couple qui charge un appartement, un T2, un bah, ils vont directement au, au dernier moment qu'on va dans cette ville et on choisit. Donc ouais. voilà, c'était juste pour rajouter. Donc le check-in s'est bien passé sur les premiers voyageurs. Euh, Il ouais. n'y a pas eu de souci. Les ouais. premiers avis sont plutôt bons eh bien, à ce que j'ai pu voir, on n'a pas eu encore d'avis. D'accord. On n'a pas encore eu d'avis, pourtant on a eu des réservations. Après, c'est pas inquiétant, puisqu'ils les... en... ils mettent pas tout le temps les avis. Ou pas tout de suite. Oui, ou pas tout de suite. Mmh. Mais euh, après, il faut se dire que s'ils n'ont pas mis d'avis, c'est que ça s'est bien passé. Parce que si ça s'était mal passé, ils nous l'auraient dit, ou ils auraient mis un avis négatif, comme les clients se font un plaisir de faire euh, ouais. parfois. <rire> voilà. Effectivement. Euh, donc du coup, bah Pierre continue ses prospections puisqu'il ne va pas s'arrêter là, bien entendu. Il va continuer ses prospections pour aller chercher d'autres projets. Euh, et on vous tiendra au courant. Je pense à travers le vlog notamment. Donc c'est pareil aussi. Hein, suivez bien cette chaîne YouTube puisque tous les mois, je fais une vidéo vlog où là, je partage mon quotidien. Comme ça, vous êtes plongé avec moi dans mon quotidien. Alors, maintenant, je pense qu'on peut peut-être aborder la partie un peu plus chiffres, euh, justement, parce que je pense que c'est des choses qui vous intéressent. Alors, est-ce que tu peux nous dire le loyer qu'on paye et les différentes euh, charges qu'on a dans cette maison Alors, donc, euh, d'abord le loyer, donc on paye 1600 euros de loyer. Mmh. Donc, après, on a les charges, donc euh, tout ce qui est euh, eau chaude, électricité, etc. Donc, là, on est à 200 euros, donc on a 1800. Et après, il reste euh, Internet plus assurance. Donc, on paye 30 euros d'Internet plus euh, 25 euros d'assurance, ce qui nous fait un total de 1855 euros de charge en tout. Voilà, donc certaines personnes vont dire « Oui, mais tu n'as pas compté le frais, les frais comptables, tu n'as pas compté euh, les frais de ta société, etc. » Alors, là-dessus, je vais être très transparent. Nous, on le fait dans le cas d'une SAS, donc une Société Anonyme Simplifiée. Euh, donc bien évidemment que quand on gère une entreprise, il y a des frais comptables, il y a des impôts en fin d'année. Mais comme tout, hein, quand vous gagnez votre salaire, c'est pas net dans votre poche. Il y a toujours une partie impôt. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, euh, ça ne sert à rien à chaque fois de chercher la petite bête du pourquoi, du comment, est-ce qu'il n'y a pas on, finalement tout ça, ça. Vous doutez bien que si on le fait, ce n'est pas par hasard et ce n'est pas pour s'amuser. Pour euh, on le fait réellement pour gagner de l'argent. Et Pierre, s'il le fait, c'est parce qu'il y croit et parce qu'il veut réellement gagner de l'argent là-dedans. Donc, bien évidemment qu'il y aura des impôts, bien évidemment qu'il y aura des frais comptables. Mais les frais comptables, c'est sur l'ensemble de la structure. Ce n'est pas pour spécifiquement cet appartement-là. Et bien évidemment, on n'a pas créé une société juste pour un appartement. On le fait parce que derrière, on a un schéma où on aura quand même voilà une dizaine d'appartements minimum. Donc ça, c'est effectivement les différentes charges que représente aujourd'hui eh bien donc euh, la société. Euh, du coup, euh, on a versé aussi... alors Combien ah oui. avait voilà oui il, a, euh, il faut pas oublier bah du coup ça ça partait j'avais mis dans la catégorie investissement donc euh, tout ce qu'on a ce que du coup après on va parler de alors, tout ce qu'on qu a oui bah oui alors on... du coup on va parler de donc de l'investissement qu'on a fait puisque on vous l'a dit dans les précédentes vidéos vous avez le choix aujourd'hui qu'on fait de la sous-location soit de prendre des appartements qui sont déjà meublés et donc l'investissement est très faible soit faire comme nous prendre des appartements ou des maisons qui sont à meubler je vous invite à regarder les vidéos précédentes où on explique le pourquoi du comment on a fait ce choix-là. Euh, et du coup, là, effectivement, ça veut dire supporter l'investissement euh, qu'on qu va amortir comptablement hein, euh, et du coup qui correspond à la partie ameublement. Alors, justement, rentrons un petit peu plus en détail combien tu as dépensé de meubles Combien tu as dépensé de cautions quel, quel est réellement le coût euh, supporté pour la mise en place de cette, euh, de cette maison alors, du coup, au tout début, euh, nous, on a dépensé bah, du coup, la caution. Donc, la caution qui était 2600 bah, euros, donc le loyer. Ben, l'ameublement, on est à 9000 euros d'investissement. D'accord. Donc, tout compris. Tout, tout, tout, tout, tout, tout. tout donc, tout, tout compris, compris, la peinture, euh, les, les. Voilà. Écris un petit peu ce que tu as acheté. La peinture, bah, du coup, les meubles, tout l'ameublement, canapé, etc. Euh, les machines à laver, donc, le sèche-linge, les... ouais, voilà. tout ce qui est produit ménager. Mmh. Et euh, je crois qu'on a fait le tour. Mmh. Ouais, tout. C'est toi, en fait, tout ce qui va dans une maison pour, pour qu'elle soit prête à, à être euh, Alors, ce dit souvent aussi, boîte à clé. Euh, donc, ce qu'on dit souvent, oui, toute la partie automatisation. Donc, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que l'électroménager euh, représente une grosse partie de l'investissement aussi. Oui. Oui, effectivement. Euh, moi, justement, je, fait, hein, je me suis fait un petit calepin avec, euh, avec euh, tous les descriptifs pour pouvoir vous donner les chiffres. Et on peut voir que bah, directement, c'est ce qui coûte le plus cher. Ce n'est pas, euh, pas les, les petits meubles, etc. Qui vont, coup, qui vont coûter le plus cher. Ce qui va vraiment coûter cher, c'est bah, les machines à laver, le sèche-linge, les lits. Est-ce que les lits, ça peut vite monter Alors, Les lits, c'est n'est pas ça. Ah oui, avec... tu parles ah oui, tu ne veux que parler d'électroménager. Ah oui, bah, télé, ouais. euh, sèche-linge, mm -hmm. euh, bah, machine à laver... Mmh. Et bien, Et puis après tout ce qui est petit euh, tout ce qui est petit électroménager, donc oui. ça va être le micro-ondes, ça va être aspirateur, etc. Oui, ouais, ouais, ouais, effectivement. Bon, euh... donc du coup, ça c'est ce que tu as dépensé. Ouais, même, et quand je parle de l'ameublement, je parle aussi de tout, de tout ce qui est ustensiles de cuisine, euh, tableau, etc. C'est vraiment tout, tout compris. Oui, linge, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout compris. Les rideaux, tout compris. Donc euh, voilà, on a 9000 euros d'investissement. Donc euh, à peu près, c'est qu'on est à 9000 euros grand max. On doit être entre 8500 et 9000. Mais du coup, voilà, ça donne ça approximativement. Mmh. Ok, donc ça, c'est ton investissement. Mmh. Alors du coup, euh, les gens, euh, les personnes qui nous regardent aujourd'hui sur cette vidéo doivent se dire « Waouh, c'est énorme !» Euh, comment toi tu as pu sortir 9000 euros C'est pas moi du coup qui les ai sortis, c'est toi. Mmh. Et euh, après, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est aller dans vraiment des beaux meubles de qualité euh, qui étaient du coup assez chers pour pouvoir peut-être nous louer plus cher. Mais après, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, pour... Euh, pour euh, la, la formation et les astuces. Il y a plein de petites astuces qui vont vous, vous permettre de débuter avec beaucoup moins d'investissement parce qu'il faut savoir que c'est entre guillemets le seul investissement dans l'immobilier quand on se lance dans la sous-location. Mais euh, il y a plein de moyens de commencer à beaucoup moins cher. Et sachant que nous, on a pris directement sur une maison. Donc, on a 9000 euros, mais avec une maison. Et avec des meubles assez chers. Mais il y a plein d'astuces euh, qui vont vous permettre de, de payer moins cher. Alors, c'est aussi parce qu'il faut que tu précises aussi, Pierre, c'est parce qu'on savait dès le départ, on l'avait dit dans la vidéo numéro 1 ou le numéro 2, je ne sais plus, ouais. qu'on savait déjà plus ou moins le cash flow qu'on allait générer. Donc, pour rappel, le cash flow, ouais. c'est ouais. la différence entre le chiffre d'affaires et euh, les, les, les, les, les charges que vous avez. D'accord C'est la trésorerie positive. Et donc... Nous, notre objectif à tous les deux, bien évidemment, c'est de récupérer rapidement ces 9000 euros d'investissement. Donc du coup, euh, nous, on avait fait des prévi un prévisionnel sur euh, cet appartement. Et justement, peut-être maintenant rentrer un peu plus dans les chiffres. Est-ce que tu peux nous communiquer le chiffre d'affaires réalisé sur le mois de novembre et le chiffre d'affaires réalisé au 1er décembre déjà pour le mois de décembre alors, euh, on va juste. Ouais, comme tu as dit, on va juste parler du mois de novembre et du mois de décembre, parce que déjà on est au tout début. On a déjà eu des réservations sur janvier, mais les chiffres ne sont pas aussi importants que cela pour l'instant. Donc là, on vous donne juste les deux premiers mois. Donc au mois de novembre, on a eu deux réservations qui nous ont permis de tirer euh, 2860 euros de chiffre d'affaires. Qui C'était vraiment le premier mois, donc c'est vraiment pas mal. Et, euh, et sachant qu'on est débutant, enfin qu'on est nouveau sur l'application. C'est pas nous qui allons paraître en première page. Et le mois de décembre, on a eu 5 réservations et on a touché 2 970 euros. Donc, en gros, 3 000 euros de chiffre d'affaires pour le mois de décembre. Voilà. Donc, sachant que, pour préciser, bien évidemment, il euh, y a des frais de ménage là donc, Vous allez me dire, bah oui, mais ça, c'est du chiffre d'affaires. Donc, bien évidemment, il y a des frais de ménage à retirer. Donc, pour faire simple, sur le mois de novembre, avec seulement trois semaines d'exploitation, on a touché réellement 805 euros de cash flow. C'est-à-dire c'est ce qu'on a réellement gagné dans notre poche, enfin ce qu'on a gagné dans la structure. Et sur le mois de décembre, c'est très difficile à vous annoncer puisqu'on a certes des réservations, mais c'est des petites réservations. Et bien entendu, le calendrier il est encore euh, super ouvert. Et on est à peu près à 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on a à peu près aujourd'hui au minimum déjà 500 euros de cash flow. Déjà à l'instant T où on vous parle... On a minimum gagné 500 euros. Du coup, bah toi, Pierre, est-ce que tu déjà, tu t'étais fixé un petit peu une idée de combien pouvait rapporter cette maison Parce que bien évidemment, il y a un investissement qui est qui est là, mais c'est parce que aussi derrière, on avait déjà, enfin, tu avais déjà, euh, comment dirais-je, euh, étudié, euh, comment dirais-je, tu avais commencé à, à faire ton ton prévisionnel pour savoir à peu près combien d'aller gagner tous les mois. Alors du coup, moi, ce que je m'étais fixé comme objectif, c'était de faire 1000 euros de cash flow par mois. D'accord. Donc euh, bah, là, pour l'instant, on y est bien. On est, bien. Mmh. On est un petit peu moins, mais forcément, c'est les premiers mois. On est à... Là, du coup, on est à 150 euros à peu près de moins de ce que je pensais. Mais euh, pour un premier mois, je trouve ça déjà très bien. Donc voilà, moi, je m'étais fixé ça quand euh, j'ai tout déduit, donc les ménages, mmh. euh, et le loyer et les, et les... Et les charges. Mais euh, du coup, ouais, je m'étais fixé bah, 1000 euros de cash flow par mois pour bah, du coup, pour pouvoir en gros euh, amortir l'investissement au bout de bah, vraiment tout tout amortir et commencer à gagner de l'argent au bout de bah 11 mois un an bah, même ouais, moins là, que ça, bah là, au bout de 9 mois, ça ouais au bout de 9 mois oui enfin tu, tu m'as compris au bout d'en gros un an on est c'est parfait et, on... et euh, tout est bon D'accord. Parce que justement, moi, c'est ce que je dis aussi souvent, c'est que partez du principe que le 10 premiers mois, euh, si vous faites effectivement comme notre solution, alors vous allez me dire bah, « je ne vois pas l'intérêt, autant partir sur une maison ou un appartement qui est déjà meublé ». Oui, mais on a expliqué pourquoi, justement, dans les vidéos précédentes, il y a un intérêt aujourd'hui de partir aussi sur des maisons ou des appartements qui sont à meubler. Certes, le retour sur investissement n'est pas immédiat puisqu'il va s'écouler un paquet de temps, mais pensez aussi amortissement puisque quand vous achetez des meubles, vous les amortissez, vous... Vous avez une visibilité sur plusieurs années. Et nous, on est sur un bail, par exemple, aujourd'hui de 5 ans. Donc même si la première année, effectivement, est une année finalement à zéro pour retrouver son investissement, il reste derrière 4 années, voire même plus, parce qu'on pourra très certainement reprolonger pour cette fois-ci aller réellement chercher du cash flow, réellement tous les mois, net, quoi. Ouais, je suis largement d'accord avec toi, parce qu'il faut se dire que là, oui, on va rembourser l'investissement, mais c'est-à-dire que dans moins d'un an, bah, tout ce qui va sortir, c'est tout dans notre poche, quoi. Tout est dans, enfin, dans l'entreprise. Donc c'est juste génial. quoi. Alors du coup, toi Pierre, euh, si tu devais aujourd'hui eh bien euh, conseiller quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se pose la question, comment je peux me lancer moi aussi dans la sous-location Qu'est-ce que tu conseillerais Alors moi, euh, on parle de quelqu'un qui a peut-être moins... Moins, moins 2000 euros. Donc, ouais, voilà. et bien, commencez par un appartement, euh, un petit studio, un petit T1, un petit T2. Donc euh, là, ça va certes vous rapporter moins, mais euh, ça va vous permettre de prendre la main et, et, entre guillemets, vous entraîner, quoi, pour après partir sur des plus gros appartements. Et aussi, peut-être commencer avec des meublés. Parce qu'au moins des meublés, il n'y a pas d'investissement à porter, euh, peut-être la caution, et comme on vous l'avez déjà dit, il y a peut-être moyen de ne pas l'avoir cette caution, de ne pas la faire. Et euh, voilà, donc commencez par un petit, un petit studio, peut-être déjà meublé, peut-être rajouter bah, quelques meubles comme vous le souhaitez, un peu de déco, mais voilà, commencez tranquillement par un petit studio déjà meublé, et voilà. Peut-être le faire aussi proche de chez eux oui, ouais. euh, oui, aussi le faire proche de chez vous, comme ça c'est plus simple, ça vous évite plein d'aller-retour, ou dans votre ville aussi, vous pouvez commencer tranquillement dans votre ville, juste l'histoire de, de vous prendre la main, etc., de dégager un peu de cash flow, et après bah, d'augmenter sur des plus gros appartements, et après des maisons, ou voilà. Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi... Alors déjà, la base, c'est de se former aussi, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a des formations gratuites. C'est pour ça qu'on vous en a mis une dans la partie description, vous regarderez, qui justement vous explique comment mettre tout ça en place. Mais c'est aussi après commencer par votre ville, proche de chez vous, ce que vous connaissez, votre ville. Euh, c'est plus simple, plus facile pour se déplacer, etc. Et puis, bien évidemment, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, même très peu... Bah, c'est possible, mais démarrer par des petits projets. Alors certes, qui n'auront pas des rentabilités comme les chiffres qu'on vient de vous donner là, mais c'est toujours pareil hein, dans le business, comme un peu dans tout. Euh, le retour sur investissement est généralement lié, euh, comment dirais-je, en valeur, hein, est généralement lié à l'investissement de base. Donc plus vous allez investir, plus vous les prendre de risques quelque part, plus derrière vous aurez un retour sur investissement qui va être beaucoup plus fort. C'est sûr que quelqu'un qui va prendre un appartement, un studio qui est déjà meublé, ou même un T2 qui a une chambre, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à des cash flows comme nous, on est en train de vous dire ici. C'est évident. Oui, excuse-moi de te couper, mais on ne peut pas commencer toujours avec, euh, avec bah, directement des, des, des grosses choses qui, qui rapportent beaucoup d'argent. Après, nous, bah, moi, je dis ça, mais parce que du coup, j'ai eu la chance de t'avoir avec moi, du coup, on a fait ça à deux. Mais euh, il faut savoir que voilà, c'est petit à petit, commencer par un studio, etc. Et après, bah, forcément, un an, deux ans après, bah, là, vous allez pouvoir vraiment avoir du cash flow et pouvoir peut-être bah, commencer à prendre des, des, gros, euh, des gros appartements ou des grosses maisons et là vraiment euh, avoir un retour euh, sur investissement beaucoup plus important. faut bien que vous compreniez que votre, euh, votre, comment votre, euh, votre carrière d'entrepreneur doit se faire euh, sur du long terme et pas sur du court terme. Hein. Vous devez vraiment être, euh, être dans une vision long terme et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir eh bien, construire votre patrimoine et construire votre, votre carrière professionnelle. Il faut vraiment, être dans une, sur ce, vraiment se, se projeter de manière assez lointaine et pas sur du court terme. Euh, et donc les choses se font mais évidemment étape par étape, ça se construit hein, et euh, chaque petit pas vous rapproche petit à petit eh bien, de, de votre objectif. Est-ce que tu as une conclusion à donner, peut-être Pierre, par rapport à, à, comment à la sous-location, enfin, ou des recommandations peut-être que tu pourrais laisser sur cette dernière vidéo, parce que c'est vraiment la toute dernière Eh bien la toute dernière, pour, bah, ça va reprendre un peu tout ce que j'ai dit les autres fois, etc. Mais euh, pour moi, la sous-location, il y a plein de manières de se lancer, que ce soit quand on n'a pas beaucoup d'argent, ou quand on en a beaucoup, ou, euh, ou quoi que ce soit, il y a plein de moyens de se lancer, et c'est adapté à tout le monde. Parce que c'est vraiment adapté à tout le monde. On peut automatiser, que ce soit loin, proche, euh, mettre pas trop, pas trop d'investissement. Mais pour moi, c'est adapté à tout le monde. Donc, il faut prendre le risque de se lancer au début euh, avec tous les, tous les moyens qu'on a pu vous donner dans ces quatre vidéos. Et voilà. Moi, du coup, j'étais ravi bah, de faire ces vidéos avec toi, merci. de partager euh, bah, ce que j'ai pu connaître un petit peu moi de, de mes débuts. Et, euh, et voilà. Donc, merci à toi de, euh, de m'avoir laissé m'exprimer. Et voilà. J'espère qu'on fera une vidéo rapidement. Bien sûr. Ouais, merci aussi Pierre, bien évidemment, puis on se retrouvera de son Pierre sur, sur des prochains vlogs, euh, puisqu'on réalise des vlogs, puis vu que Pierre travaille avec moi, eh c'est vrai qu'il va aussi partager son quotidien, donc n'hésitez pas à suivre aussi ces vlogs qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois. En tout cas, moi aussi j'étais ravi Pierre de t'avoir reçu euh, et que tu aies pu partager euh, ton expérience, ton retour d'expérience, on Mais, fera très certainement des vidéos. J'allais dire, j'espère que, que ça pourra servir, enfin que ça aidera les personnes qui nous regardent en face, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas, d'avoir participé. Et puis, j'espère vous aussi que ça vous a plu, cette série de quatre vidéos. Vous n'hésiterez pas, bien évidemment, à lâcher le pouce vers le haut euh, si cette vidéo vous a plu. Et puis, bah moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Merci, Pierre. Merci à toi. Et à très bientôt.